Hello, hello, bonjour, je suis Régis Samon, coach marketing spécialiste des PME en difficulté de vente. Voilà, c'est une nouvelle vidéo de la section marketing, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas échangé. Alors, aujourd'hui, on va voir comment, on va parler du B2B, comment vendre facilement vos produits et vos, vos services aux clients entreprises Le B2B, c'est ceux qui vendent des produits uniquement à des entreprises, ceux qui achètent. Ce sont les, leurs clients, ce ne sont que des entreprises qui achètent. Voilà, je veux parler des, des, des, des services d'entretien, de nettoyage, je veux parler de, de, de ceux qui vendent encore euh, euh, des sociétés de, de, de, de gardiennage, pour les entreprises qui vendent uniquement aux entreprises, euh, aux entreprises, aux clients entreprises. Bon, même si parfois, ils font les deux, ils vendent aux entreprises, euh, aux, aux clients B2C, c'est-à-dire aux consommateurs directs, comme aux entreprises. Donc voilà, eh, je vais m'adresser à ces entreprises-là. Pourquoi Parce qu'elles ont énormément de difficultés. Elles ont énormément de difficultés. Il faut savoir que dans les statistiques, vous, les entrepreneurs qui avez monté des entreprises de services ou de produits destinés aux clients entreprises, vous êtes extrêmement vulnérables parce que vous faites partie des entreprises qui ferment les plus rapidement dès que vous avez des difficultés de vente. Eh, selon les statistiques, les entreprises de B2B, eh, ferment en moyenne, entre 6 mois et 1 an. Tout, tout simplement parce que vous êtes submergé eh, de charges écrasantes, de charges euh, que j'appelle en fait des charges de crédibilité. Parce qu'en principe, la plupart du temps, ce sont des charges qui ne sont pas liées à votre exploitation et qui vous greffent. C'est pour ça que je les appelle les charges de crédibilité. Par exemple, une entreprise qui, euh, qui fait du nettoyage de bureaux, je prends ce cas-là, parce qu'il y en a, ça pilule à Abidjan ici, qui fait du nettoyage de bureaux, mais par exemple, qui fait de l'entretien de climatisation. Eh bien, cette entreprise-là va se trouver obligée de prendre un local uniquement que pour assurer sa crédibilité. Parce que l'autre entreprise en face, le client entreprise n'a pas envie de traiter avec une entreprise qui n'a pas de stabilité avec un fournisseur qui est ambulant, on dirait un banabana, bana. donc généralement les entreprises, surtout au fur et à mesure qu'elles deviennent grandes, les clientes entreprises elles vont vous empêcher, elles vont vous demander un certain nombre de, de, de, de, de produits, et moi je les appelle des charges de crédibilité, donc euh, euh, ça va vous obliger pour être crédible, pour, pour pouvoir obtenir ces marchés là, ça va vous obliger de payer des assurances, professionnel alors que vous n'avez pas besoin, forcément en tout cas, ça va vous obliger à prendre un local, ça va vous obliger à prendre une secrétaire, ça va vous obliger à prendre un fax, ça va vous obliger à payer un ordinateur, alors que tout ce que vous fournissez, c'est de venir balayer, nettoyer les bureaux, et donc c'est du détergent que vous avez besoin pour votre exploitation et tout ça. Donc les entreprises de B2B, si vous remarquez bien, vous avez énormément de charges de crédibilité, dites de crédibilité, et ce sont ces charges-là, qui pèsent sur vos budgets et dès que, puisqu'elles sont indirectes et fixes, hein, et dès que vous n'arrivez pas à vendre, eh, vous, vous, on, on sent déjà les difficultés parce que eh, ces charges de crédibilité là sont là, elles sont statiques, elles sont liées à votre état, vous ne voulez pas les supprimer parce que tout simplement, eh, ça vous permet d'avoir une belle image, une image de professionnel pour emporter les marchés. Donc, vous mourrez vite. Quand vous vendez pas extrêmement rapidement donc vous avez besoin de vendre très vite c'est pour ça qu'on en fait je fais cette vidéo là pour vous pour vous montrer le secret pour vendre très rapidement et puis ensuite euh, vous spécialement vous, vous vous accusez le coût ce qui fait qu'en fait vous avez besoin de vendre très rapidement c'est que vous accusez aussi le coût des, de la lenteur des décisions d'achat les clients entreprises décident rarement vite parce que d'abord, il y a l'organisation de l'administration, et, etc., etc, Donc, généralement, ils vont, ils vont, ils vont taper, euh, on va dire, entre 3 à 2 ans avant de décider de signer un contrat avec vous. Voilà. Euh, donc, ce qui fait que si vous ne vendez pas vite, vous avez 3, 6 mois à 1 an de charges accumulée en attendant que l'entreprise signe son contrat. Et vous permet d'avoir des revenus et c'est tout ça qui vous plombe votre activité donc cette astuce eh, va vous permettre ce que je vais vous montrer aujourd'hui ça vous permet de vendre rapidement et eh, plus facilement et puis ce qui est le plus important ça va vous permettre d'avoir un potentiel de croissance vraiment eh, on va dire eh, exponentielle constant qui soit tout le temps en train de, de, de, de votre entreprise soit tout en train de croître. Alors, avant de passer dans le vif du sujet, n'oubliez pas, abonnez-vous à la page pour être au parfum des dernières vidéos. Voilà. Si vous êtes en train de regarder sur la page Facebook, cliquez un pouce j'aime. Partagez à ceux qui, qui, qui, de vos parents ou de vos proches ou de vos connaissances qui ont vert, qui sont auto-entrepreneurs et qui vendent des produits aux entreprises et qui ont des difficultés. Ça va les aider hein, à pouvoir améliorer leur performance. Alors, de, de quoi parle cette astuce En fait, je l'ai découvert dans le classement euh, de Forbes. Vous savez que Forbes, il fait tout, ils font toutes sortes, c'est une, euh, une, une compagnie de médias qui fait toutes sortes de classements, les hommes les plus riches. Et ils ont fait sortir dernièrement le top 20 de toutes les entreprises B2B. Donc, les entreprises qui vendent à d'autres entreprises, quelles sont les 20 plus grandes entreprises mondiales Et dans les interviews avec euh, euh, certains de, de, de, de certains mastodontes de, de, du marketing et tout ça, et de certains sites internet comme Built-in, ils ont, ils ont remarqué que les entreprises, et c'est ça le secret, les entreprises, les plus grandes entreprises du B, dans le B2B sont celles qui fournissent des produits ou des services qui permet d'améliorer cinq aspects, en fait quatre aspects, le cinquième il on va dire les secondaires, mais quatre aspects prioritaires des clientes entreprises cest C'est-à-dire que les, enfin, les, les entreprises clientes mais des clients-entreprises. C'est-à-dire que vos produits ou vos services doivent être dans ces catégories-là, doivent améliorer ces quatre Aspects, ces quatre ou cinquième aspects, on va voir l'aspect de cinquième aspect secondaire pour avoir des chances d'être de, de, vendu facilement et d'avoir une croissance, comme je vous ai dit, un potentiel de croissance énorme et évolutif constant. Alors, quels sont ces quatre et cinq aspects de l'entreprise? Premier aspect si votre entreprise fournit des produits qui permettent d'augmenter le chiffre de vente. Le chiffre d'affaires ou, le, ou les ventes de l'entreprise, c'est un bon produit. Il va falloir le garder dans votre catalogue. Si deuxième aspect, donc on avait parlé par exemple des entreprises comme euh, qui font partie de ce top 20 là, comme euh, Facebook, comme Google, et voilà, c'est des entreprises qui fournissent des produits qui nous permettent à nous les entrepreneurs hein, de pouvoir gagner plus d'argent. On dépense énormément, Facebook gagne énormément d'argent grâce à la publicité, grâce aux entreprises qui achètent de la visibilité sur leurs réseaux sociaux. Donc, voilà, donc c'est un produit qui permet de d'augmenter les ventes. Voilà, Google, pareil avec YouTube et tout ça, vous êtes en train de regarder cette vidéo de YouTube et de Facebook qu'on peut sponsoriser pour pouvoir gagner plus d'argent. Deuxième aspect, est-ce que votre produit permet de réduire les charges ou les coûts des entreprises. Il faut permettre de réduire les charges et les coûts des entreprises. Voilà, comme DHL, comme FedEx, comme UPS, voilà, qui permet de, euh, de réduire les coûts, par exemple, de transport et tout ça. Et puis, troisième aspect, est-ce que votre produit permet d'augmenter la productivité de, des, des autres entreprises clientes C'est quoi la, produ la, pro la productivité C'est un mot simple. Hein? La productivité, ça veut dire qu'est-ce que ton produit on va parler à nouveau. Est-ce que ton produit, ça permet de réaliser une tâche ou bien une opération plus vite Donc, plus, euh, en, en, en fait, ça, ton produit me permet de gagner en vitesse. Ou bien, ça me permet d'accroître ma quantité. Est-ce que ça me permet d'accroître ma, ma quantité de produits plus, rapide, plus, plus rapidement et plus en plus grande quantité. C'est ça qu'on appelle la productivité. Donc des compagnies comme IBM, Microsoft, des compagnies comme Huawei, des compagnies comme Intel, ils permettent d'accroître la productivité. Voilà pourquoi leurs produits sont prioritairement demandés. Et qui n'a pas un produit Microsoft là Ou un produit Android Ou un produit Intel Là, là, je suis en train de parler sur mon téléphone portable, d'autres sont en train de regarder sur l'ordinateur. Ce sont des produits qui permettent d'augmenter la productivité, de faire des tâches vite et de faire des tâches en grande quantité. Voilà, voilà pourquoi ces produits, les, les, la plupart des, des entreprises B2B, les meilleures dans le monde, sont euh, beaucoup, plusieurs sont des entreprises de technologie. Quatrième aspect et dernier aspect, en fait, je vous ai dit qu'il y a un cinquième et y a un second. Est-ce que votre produit, votre service permet de combler le besoin de financement des entreprises Voilà une de leurs grosses priorités, les besoins de financement. Donc c'est pour ça que des entreprises comme J.P. Morgan, comme HSBC, comme Wells Fargo, euh, Wells Fargo euh, euh, euh, comme on appelle ça mais même, euh, sont dans ce top 20 des entreprises de B2B qui excellent. Voilà donc, euh, voilà, les entreprises ont besoin d'argent, les entreprises ont besoin d'augmenter leur chiffre d'affaires, les entreprises ont besoin de réduire les charges, les entreprises ont besoin de réduire et d'augmenter leur productivité. Voici les quatre gros aspects dans lesquels, si vous, vos produits ou vos services que vous vendez permettent d'améliorer ces quatre aspects, vous êtes sauvés. Le cinquième aspect, c'est pour ça que je dis qu'il est, il est secondaire, c'est est-ce que vos produits ou vos services permettent d'améliorer la sécurité et l'entretien des produits actifs, c'est-à-dire enfin des biens actifs de l'entreprise, les biens, les biens où ils ont leur argent, est-ce que toi es, tu permets de protéger ça ou bien d'entretenir, voilà, c'est pour ça que je dis c'est secondaire, parce que les produits de sécurité ou d'entretien, ce n'est pas venir nettoyer les bureaux, nettoyer les bureaux ce n'est pas un produit, euh, ce n'est pas un bien actif, sauf si, vous êtes une entreprise de nettoyage dans un, dans un hôtel. Là, en ce moment-là, ça vous permet, vous êtes dans ce cinquième aspect, parce que vous êtes dans l'entretien, mais dans l'entretien d'un bien actif de l'entreprise. Parce que c'est grâce à la propriété des chambres, c'est grâce à la propriété de, de, de, de l'hôtel que l'entreprise permet d'avoir des clients. Mais bon, un petit bout de papier qui traîne dans une dans une entreprise euh, euh, on va dire euh, dans une usine hein, hein, qui produit de la check hein, voilà ou bien voilà un petit bout de papier ou bien il y a quelques grains de poussière là, bon, vous n'êtes pas si indispensable que ça soit à cause de petits grains de poussière que euh, l'entreprise va perdre ses clients mais par contre dans un hôtel vous êtes dans l'entretien mais dans l'entretien de, de biens actifs, ok? voilà, de biens actifs ou de biens productifs, là en ce moment là ce sont des, des grands produits. Donc, ces produits-là, les produits qui sont dans ces cinq aspects, et notamment les quatre aspects principaux que je viens de citer, ils sont demandés et achetés par les entreprises en priorité. Et c'est ceux-là qu'il faut garder dans votre catalogue. Donc, ça c'est, je veux dire que, c'est c'est je veux dire c'est une, une question de logique et d'efficacité de pragmatisme voilà ceux qui s'enrichissaient surtout chez nous en Afrique encore d'ivoire dans les pays francophones nos dévanciers qui s'enrichissaient eh, avec eh, les fournitures les produits de fourniture de bureau on vend des rames des trucs comme ça ça c'est terminé parce que c'était des produits qui étaient vendus eh, dans des c'était des marchés que les, nos parents nos nos dévanciers avaient eu par complaisance à cause des sociétés d'État. Mais bon, aujourd'hui, dans nos, dans, nos, dans nos États, 90% des entreprises eh, d'État ont été privatisées. Donc, c'est fini, les marchés de complaisance. Bon, voilà, je monte une société de nettoyage de bureau et puis j'attends des gros marchés d'État. Non, c'est fini. Elles sont plus nombreuses. Elles sont plus nombreuses, les sociétés d'État. Donc, vous ne pourrez plus avoir des marchés de complaisance. Donc, si votre produit. Eh, je vois des gens qui sont dans les qui, lance, qui se lancent dans la formation. Vous regardez les catalogues de formation, il y a plein de trucs inutiles, des gros thèmes où les gens pouvaient facturer à 24, 50 millions. Euh, euh, ça, c'est fini ça. Aujourd'hui, là, dépouillez, si vous êtes, par exemple, un cabinet de formation, dépouillez votre catalogue de formation de tout ce qui ne permet pas aux entreprises d'améliorer les quatre aspects que je viens de vous montrer. 1. Augmenter les bénéfices. 2. Réduire les charges. 3. Augmenter la productivité. 4. Combler le besoin de financement. Et puis en cinquième cas secondaire, assurer la sécurité et l'entretien des, euh, des biens actifs et des biens productifs. Voilà un peu euh, le secret que je voulais vous donner. Donc, la recette pour pouvoir vendre facilement, plus vite et puis avoir un gros potentiel de croissance, c'est de prendre votre catalogue de produits ou de services et puis 1. De dépouiller de tous ces produits inefficaces, des produits qui, pas, euh, qui ne permettent pas d'améliorer ça. Et puis, deuxième étape, une fois que vous avez un, un catalogue de produits réduit, très efficace, qui comble les besoins prioritaires des clients d'entreprise, vous déployez toute votre force de vente. Toute votre campagne publicitaire sur ces produits-là pour pouvoir les écouler rapidement. Vous allez voir que votre entreprise va décoller. Que vous soyez un cabinet de formation, que vous soyez une entreprise de services de sécurité, que vous soyez une entreprise de, de, de vente de biens, vous allez voir que ces produits-là vont s'écouler plus rapidement parce qu'ils permettent d'augmenter la productivité ou bien de réduire les coûts, ou bien d'augmenter le chiffre d'affaires ou de vente, ou bien de combler le besoin financement, eh, notamment le crédit des entreprises. Alors aujourd'hui, eh, ce que vous allez faire, vous pouvez nous laisser en commentaire, eh, en une ou deux phrases, ce que votre produit ou votre service que vous vendez apporte eh, directement au client entreprise. Et puis, vous-même vous verrez à travers le sprint de ces, de, ces, de ces cinq aspects, est-ce que votre produit vaut la peine de rester dans le catalogue ou pas. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais partager. Eh, ce qu'il faut retenir, c'est que pour vendre facilement vos produits, vite et puis avoir de la croissance, il faut dépouiller votre catalogue de produits eh, ou de services de tout ce qui n'est pas prioritaire aux clients entreprises, notamment les cinq aspects qu'on a vus tout au long de cette vidéo. Alors, c'est fini. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, il y a des notions peut-être un peu difficiles à comprendre. Mais eh, ben, il faut savoir que bon voilà, ça fait longtemps que je produis, eh, ça fait presque 10 ans maintenant que je produis des conseils en marketing. Et donc, il y a des aspects sur lesquels je ne reviens pas eh, expressement. Donc allez revoir les anciennes vidéos. Abonnez-vous, voilà, et puis eh, vous allez pouvoir comprendre tous les aspects de ce que j'enseigne. Je, je, je, Alors, il y a les livres fondamentaux qui sont là. Hein, qui sont au-dessus ou mis en dessous de cette vidéo, notamment les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes. Ça vous donne la base de comment vendre si vous avez des difficultés de vente. Ou bien vous, vous pouvez euh, nous envoyer un email euh, qui s'affiche hein, en dessous euh, ou, euh, ou euh, dans cette vidéo à l'adresse euh, suivante cabinet yahoo.fr ou bien registre.amont.marketing-pratique.com. Et puis vous nous posez toutes sortes de questions sur toutes les difficultés que vous avez alors n'oubliez pas de laisser un j'aime si vous avez aimé la, la vidéo partagez cette vidéo au maximum ça peut aider beaucoup de gens et d'auto entrepreneurs qui sont en difficulté parce qu'ils se sont lancés dans le domaine du B2B des clients entreprises et aujourd'hui ils, ils coulent sur le poids des charges avec des salaires impayés, avec le fisc qui leur tombe dessus et ils ne savent pas comment s'en sortir. C'était mon astuce pour pouvoir décoller en marketing. Bye bye